Ce dont vos cheveux ont besoin, c'est ce dont ils sont constitués, les acides aminés. Avec le temps, vos cheveux en perdent. Pantene a créé un cocktail aminoprové inédit qui rend vos cheveux des acides aminés, des constituants essentiels pour des cheveux en pleine santé. Nouvelle gamme Pantene, pour des cheveux jusqu'à 10 fois plus forts.